Salut tout le monde, c'est Winman, content d'être avec vous. Toujours avec la XS2000 de Vipar Spectra. Superbe lumière qui nous donne 240 watts de puissance. Aujourd'hui, on va tourner en floraison nos quatre plantes. On a ici à droite le Triple Burger numéro 6. Ici à gauche, on a le Mendo Chino. Animal Cookie, numéro 2. Donc, je connais cette plante-ci. Je l'aime beaucoup. J'aime aussi cette plante Je la connais. Triple Burger, numéro 6, de Zuzukana, de Skunk House Génétique. Celle-ci, de Ripper Seed. Les deux autres, je ne les connais pas. Euh, on a ici un Gelato Cake, phénotype numéro 5, de Elevate Seeds. Et à gauche, on a un GMO Animal Cookie, phénotype. Numéro 2, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui est le grand jour, on va mettre la lumière en 12-12. Dans 5, 6, 7 jours après avoir changé le cycle de lumière en 12-12, il y a une plante ou deux, ou peut-être même les quatre plantes, vont va avoir des pistes et apparitions de petits poils blancs. C'est à partir de ce moment-là que je vais compter les jours pour avoir une bonne indication, là, du moment euh, qu'on va se rapprocher, là, du euh, 56e journée, 7 fois 8 semaines, <coughs> excusez-moi, 8 semaines, fois 8, 8 fois 7, 8 semaines de 7 jours, ça fait 56 jours. Donc, on, quand on va être rendu à 56 jours, on va prendre des décisions, est-ce qu'on arrête de donner des nutriments le triple burger numéro 6, on le connaît, <coughs> je le connais, ça va prendre au moins 70 jours de floraison à partir du premier pistil. Donc on s'en va jusqu'à 10 semaines avec le triple burger. Par contre, le Mendochino, après 50 jours, 55 jours maximum, les tricômes vont être vraiment, vraiment amplement ambrés. Donc 70 jours, 55 jours, à 55 jours, cette plante-là ne sera plus là, on va la couper. Les cocottes vont être déjà prêtes. Il m'est arrivé un malheur cette semaine. En faisant ma grow, en préparant, en arrangeant mes affaires. Mon, euh, je vais vous le montrer. Mon truc ici est brisé. Il a percé en dessous, man. Il a percé, euh, je suis vraiment déçu. Euh... J'ai payé 20$ environ. C'est qu'il a fendu à, à l'endroit où est-ce qu'il a été euh, collé finalement. C'est suppose que le point rouge, le point rouge, je sais pas c'est quoi finalement. Mais c'est au centre, au centre, il a été craqué. J'ai mis la crazy glue. Là. Je ne sais pas si ça va être efficace. Euh, C'était pour mettre ma solution là, de savon, d'alcool et de peroxyde pour euh, éliminer les trips. J'ai fait ma solution. Et puis, j'ai donné un coup de crinque. Et puis, ça a percé en dessous, mon homme. Wouhou! Eh oui, eh oui. Donc, euh, dans cette tente, on a des trips. On a des trips. Et euh, rapidement, là, je vais aller me procurer un autre euh, vaporisateur. Je vais refaire ma solution savonneuse. Et je vais asperger là, mes plantes avant d'avoir l'apparition de fleurs. Pour pas qu'il y ait des fleurs, des cocottes. Et puis j'envoie de l'alcool, du savon sur mes cocottes. Ça va être moins agréable à fumer. Donc on essaie de couvrir le plus possible là, euh, le scrog, le scrog c'est euh, ça ici finalement. Mais euh, on sait que quand on va tourner ça en 12 12 là, il va y avoir un stretch dans les plants, on va donner un gros coup, ils vont donner un gros coup de croissance. Pour un bon deux semaines. Là, je vois les trips là, qui laissent des marques sur les feuilles. J'aime vraiment pas ça. Là. Donc on va faire attention à ça, les trips. Là. Je vais vraiment m'occuper de ça. Je vais acheter un vaporisateur. Je vais descendre un petit peu plus ma lumière. On va regarder là, avec l'application sur mon cellulaire le PPFD. Et puis, euh, ça va être très intéressant. Je veux vraiment m'occuper de ce gros-là. Les deux plantes ici, c'est sûr, sûr, sûr à 100% que je vais les fumer. Celui-là ici, je tripe dessus. Le Mendochino Animal Cookie numéro 2. Triple Burger numéro 6. J'aime un peu moins le goût, mais le boss est très, très, très, très fort. Très fort. Et puis les deux autres, GMO Animal Cookie. J'ai déjà aimé un GMO Animal Cookie, mais dans ce temps-là, je n'étais pas capable de faire des clones. Là, je fais des clones. J'ai des clones de toutes ces plantes-là. Donc, euh, avant là, de, de, de tourner sans floraison, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais toujours avoir des clones de mes fleurs. Donc, euh, Aussitôt que j'ai une bonne idée de ces deux plantes-là, qu'est-ce que ça va donner en floraison, leur arôme, leur goût. Si j'essaye vraiment, vraiment, vraiment, je vais tuer les clones. Et euh, on va passer à autre chose. Je vais aller jusqu'au bout, pareil. On va aller jusqu'au bout euh, de la floraison. On va terminer ça jusqu'à la fin. Même si j'aime pas le goût. Euh, J'ai déjà coupé des fleurs, des plantes en floraison. Avant la fin du cycle de curing, avant la fin du séchage, avant la fin de la floraison. Il y en a qui vont dire que je prends une chance. Parce que la plante le, peut me donner un autre goût, un autre arôme à la fin du curry, mais je pense que j'étais vraiment très, très, très loin de ce que je recherchais. Et puis, j je pense pas que la plante elle aurait pu faire un, 360, un, un 180 degrés et s'en aller dans une direction là, que j'aurais vraiment adoré comme goût. Donc, euh... peut-être que ça pourrait arriver dans cette grow là, là que, que je décide de couper le gilet au cake. Si ça goûte trop, trop, trop, trop, trop le raisin. Euh, si le GMO animal cookie dans le coin euh, goûte vraiment trop épicé et puis a vraiment rien d'autre à offrir. Peut-être qu'on va le couper avant la fin. On va, on va en parler dans cette euh, série vidéo. Donc toujours là avec la XS 2000 de Vipar Spectra. Présentement là est à entre 50 et 75, 62 d'intensité on était en croissance donc mon extracteur d'air là n'était pas en fonction aussitôt qu'on va mettre ça en floraison aussitôt que je tourne la lumière là, après cette vidéo en 12 heures allumée 12 heures éteint je vais allumer mon extracteur d'air on va faire descendre le taux d'humidité on va arrêter l'humidificateur Présentement, l'humidité est à 64 et euh, on va se croiser les doigts. moi bon, Même si on se croise les doigts, ça ne fonctionnera pas. L'humidité va descendre vraiment en bas de 40. Il va falloir que je pense à ça. Je pense que l'extracteur le, d'air, je vais le faire euh, fonctionner une heure allée, une heure éteinte, une heure allumée, une heure éteinte. Pour que je puisse avoir un taux d'humidité quand même euh, aux alentours de, de 50. Très, très, très sec, ces temps-ci, au Québec. Alright gang, euh, je vous adore. Euh, même si Scrogg n'est pas rappelé au complet, le, les deux semaines de traite, je vais faire en sorte que peut-être je vais pouvoir boucher un peu quelques trous. J'ai décidé de seulement laisser une lumière. Euh, j'ai mal organisé mes pôles, là, quand j'ai voulu nettoyer mon, mon... mon truc blanc, là. Quand je l'ai nettoyé, j'ai défait mes pôles. Et puis quand j'ai réinstallé tout ça, j'ai fait en sorte que si j'installe ma deuxième lumière, je vais installer une deuxième lumière, il n'y aura pas d'espace. Ils vont être cognés, ils vont, ils vont être trop proches. Donc, euh, on sortira peut-être pas là, 450 grammes. Euh, on, va, on va faire la même run avec euh, la XS2000. On va euh, En espérant là, avoir... Euh, en essayant d'avoir le même résultat que la dernière que les Vanilla Frost, on avait eu là, 31, 32, 33 grammes et l'autre plante, je pense 50 grammes. Hein? Je pense qu'avec les Vanilla Frost et les plantes là, de Maxime de Québec, je pense que c'est ça qu'on avait eu comme grammes. 31, 32, 33 et puis 50. Donc, si on peut avoir quelque chose d'alentour de ça avec ces quatre plantes-là, je vais être bien content. Euh... Ça va être très très intéressant, je vous le dis. Celle-là il va avoir des petites couleurs de mauve. Le, le triple burger, le stretch est très élevé, très très long. Euh, écoutez, on arrête là-dessus. La vidéo commence à s'allonger. Suivez cette vidéo, elle va être très, très intéressante. Euh, C'est pas fini, il faut combattre les trips. Les fleurs s'en viennent. Les fleurs s'en viennent. Alright, gang. Pouce, commentaire. Puis par Spectra, envoyez-moi une lumière, là, la, la plus récente, ce serait cool, là. Je pense qu'on avait déjà discuté de ça. Alright gang, XS2000 de Vipar spectra, lumière abordable que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Et Qui donne de très, très, très bons résultats. Dans une tente 2 pieds par 4 pieds ici, on y voit un peu fort. On y voit dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Et on connaît la puissance de la XS2000, 243 de puissance, ça nous a donné... Là, ça nous a donné, comme je vous ai dit tantôt, 31, 32, 33 grammes pour trois plantes. Et la quatrième plante, un Vanilla Frost, donné 50 grammes. Donc, on espère avoir là, ce même résultat-là, mais avec des goûts qu'on va adorer. Tandis que les Vanilla Frost, j'ai pas tripé vraiment là, sur l'arôme. Malheureusement, des phénotypes qui goûtaient vraiment le chimique, le savon, là, euh, la rangée du savon à l'épicerie. Alright, je suis fatigué, je vais aller en fumer un avant de me coucher. On se reparle très bientôt. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Vipar Spectre.